Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, donc non pas dans une ouverture, mais comme ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, parce que je bosse sur un gros projet, j'avais pas envie de laisser la chaîne sans vidéo, et on va parler de cartes que j'aime pas. Alors c'est pas forcément les pires cartes qui existent, hein, parce que bah, les goûts, les couleurs font que... Et aussi, suivant qui c'est qu'on affronte, moi je fais beaucoup plus de duels entre potes que dans des boutiques. Du coup, c'est plus des cartes que je vois lors des lives des Yugi samedi. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Twitch. On est en compagnie de mon chat qui décide de se lécher l'anus. C'est super. Alors on commence avec une carte qui est surnommée H, floraison de cendres et joyeux printemps. Euh, qui est une carte qui me casse les couilles. Je sais pas pourquoi... Toutes les personnes qui l'ont en x3 arrivent toujours à l'avoir dès leur main principale. Ils me nique des super moves, du coup, ça m'énerve. En vrai, honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est que cette carte passe en limite x1 2 pourquoi pas, parce que 1, hein, ça serait peut-être un peu trop abusé, mais en x2, euh, voilà. Puis, en fait, c'est pas que H qui m'embête, c'est toutes les hand traps, parce qu'aujourd'hui, dans les decks méta, euh, on joue moins en monstre, on joue plus en mode, c'est euh, de piéger à mort et d'empêcher l'autre de jouer à mort, ce qui est dommage, c'est mon avis. En deuxième carte, on a, on a une carte un peu pourrie, bouc émissaire. Alors cette carte, c'est pas que je l'aime pas, en vrai, j'aime beaucoup la carte. Mais elle me casse les Keys pour une seule raison. Marvin a fait un deck jeton, et quand tu joues contre Marvin et son deck jeton, bah c'est des boucs émissaires tous les tours, c'est des jetons dans tous les sens, Et bouc émissaires, c'est 4 jetons, ça peut casser les couilles. Donc voilà dans une autre carte qui est très souvent jouée par Marine donc Curiosity, la secrétary. je sais plus je change le changement de pseudo quoi là, qui est une carte artisane sorcière puisque c'est son deck de cœur et c'est la carte Indumenti. Et le problème que j'ai avec Indumenti c'est que à chaque tour que ce soit le sien comme celui de l'adversaire en fait elle peut cibler une carte et la détruire. Donc c'est bien chiant parce que elle l'invoque à son tour, elle pète une carte, tour de l'adversaire, elle en pète une autre. Du coup toute une stratégie que aurais mis en en place ben c'est foutu. Autre carte qui m'embête aussi c'est les Kaiju. Alors là je vais vous mettre Gamsiel comme exemple mais euh, en règle générale c'est aussi chiant parce que tu te fais chier à invoquer un monstre et euh, derrière ben on te le sacrifie pour invoquer un monstre que tu veux pas et qui va peut-être pas aller avec ce que tu veux. Enfin c'est le principe en fait des Kaiju, c'est de faire chier le monde et moi ça me fait chier. D'ailleurs avec les Kaiju, on pourrait presque mettre aussi golem de lave mais il n'est pas souvent vu. Moi je l'ai mis dans un petit deck fun, dommage, comme ça, un deck burn. Mais... Après c'est pas une, mais deux cartes, puisque c'est deux cartes magiques qui vont ensemble, enfin qui vont ensemble, qui font chier. C'est main gauche du magicien et main droite du magicien. Putain que je hais ces deux cartes. Tu peux plus jouer de magie et tu peux plus jouer de piège. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Bon, après, maintenant, c'est une carte euh, un peu plus fun dont je vais parler. C'est euh, une carte, par contre, que j'adore. Mais j'aime pas me retrouver contre. C'est Marshmallow. Non-destructible au combat. Et en plus de ça, bah, quand elle retournée face verso, face recto, pardon, euh, elle vous inflige 1000 points de dommage. Donc, 1000 points, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, elle est non-destructible. Du coup, ça peut péter un Après, maintenant, c'est assez facile de négate les effets. Je l'ai mise pour la forme, mais dans le fond... Bon, alors on va parler d'une carte que je pense que tout le monde déteste. Hein. On va pas y passer 3 heures. Force Miroir, voilà. Hein. Force Miroir, tout le monde la connaît. Euh, lorsque vous attaquez, vous, vous faites poutrer la gueule, puisque c'est tout le monstre en position d'attaque qui sont détruits. Sauf si vous arrivez à une gate, euh, bah, la piège, mais bon. En règle générale, c'est chiant quand on s'en prend une. Quand on s'en prend deux, c'est encore plus chiant, mais quand on s'en prend trois. Salut Marvin. Autre carte piège, qui est aussi un peu problématique, mais qui est pas mal jouée dans la méta, c'est Zerkon Be Only One. Moi, je joue des decks, on va dire, un peu plus fun. Ils sont pas trop dans la ma méta, mais j'aime rester dans le même archétype. Ouais, assez quand même. Je vais chez mes decks, mais ouais. Du coup, si je me prends les Airphone Beyond E1, je suis pas mal bloqué. Parce que je joue Aromage, bah, donc tout le monde sait des Aromages. Ou Amazon ou Clair de Lune, ou Musique. Ou... Ben voilà, je, je suis bloqué. D'ailleurs, je crois que c'est Sky Striker qui aime beaucoup cette carte. Hein, parce qu'ils s'en foutent, ils ont toujours qu'un monstre. Ensuite, c'est une petite carte fun, euh, c'est le de Calc, parce qu'il ben, ne peut pas être détruit et en plus de ça il fait gagner 500 points d'attaque à tous les monstres que la personne contrôle. Du coup, elle est chiante, mais il y a pire, c'est si vous, vous la jouez, et ben, du coup, départ vous ne pouvez pas faire d'invocation spéciale depuis l'extra deck. Donc, il y a des cartes aujourd'hui qui permettent de pouvoir invoquer euh, un terrain sur le terrain de l'adversaire. Si vous vous retrouvez avec un pseudo-calque, ça fait chier. On termine avec un des plus grands classiques, une carte aussi un peu connue. Le trou noir, le dark hall. Euh, détruisez toutes les cartes de monstres sur le terrain. Simple, efficace. Ça peut être un allié comme un ennemi. En fonction des effets de vos monstres, s'ils vont au cimetière, bah, tout simplement, va avoir des effets... Euh... Certains monstres ont des effets quand ils vont au cimetière. Et à l'inverse, bah, si vous utilisez que votre adversaire, lui, il y a des effets de monstres au cimetière, c'est vous qui êtes niqué. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai dit, c'est une petite vidéo simple. Euh, écoute, j'ai voulu parler de 10 cartes qui m'embêtent le plus. Je sais bien que ce pas les pires cartes qui existent. et En vrai, ça dépend des goûts de chacun et aussi des decks de chacun, surtout. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, les cartes qui vous embêtent le plus. Euh, alors attention, c'est pas les cartes que vous détestez forcément, c'est les cartes que vous trouvez les plus chiantes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être un peu... beaucoup spéciale et que j'attends et que je suis en préparation depuis 3 ans pour la faire. Du coup, elle devrait arriver fin de semaine et après je pars en vacances. Mais il y aura une petite ouverture peut-être, entre-temps portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt salut à tous